Y'appelez yeah, potes, vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très content cette semaine également de vous proposer un petit peu de Call of Duty Warzone. C'est une game avec Loan, alors je tiens à m'excuser un petit peu dans la mesure où entre la nucléaire d'hier et cette vidéo, ça fera deux contenus issus de stream et vous savez que j'adore vous proposer du contenu un peu exclusif YouTube. Mais en ce moment, je prends beaucoup de plaisir en stream sur Warzone. Il y a des choses drôles qui se passent, des games vraiment palpitantes. Là aujourd'hui, par exemple, je suis avec le frérot Loan, avec Zyler, tout ça. Donc vraiment, vous allez voir, cette vidéo, elle est superbe et en plus, elle est vraiment grave bien c'est à dire que le monteur là je le dis t'as fait un taf incroyable donc à regarder c'est trop agréable il y a trop de rebondissements et tout c'est trop trop cool n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît d'accord ce genre de format un petit peu sur warzone ou de temps en temps si en stream j'ai des games qui valent vraiment le coup alors une ou deux tu vois bah je lui donne au monteur il est euh, bah, il les prend il vous les monte et après euh, je les poste ou alors si vous préférez peut-être des vidéos un peu plus dédiées ou les deux on peut faire un mix des deux en tout cas ça me fait plaisir n'oubliez pas un petit like si vous avez apprécié la vidéo à la fin bien entendu parce qu'on ne demande pas la récompense avant. Je vous souhaite un bon début de samedi, Ces prochains jours, je vais sortir les vidéos le matin à chaque fois histoire de changer un petit peu et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, Cropi. Eh hey, Lolo, Ouais mec. on me le demande dans mon chat, donc je me permets de te poser la question. Yes, dis-moi. En mars, si ton planning le permet, ça te dit de passer un après-midi sur Zach en livre Sans souci, le Oh là là, je serais... tu sais que ce serait une émission énervée, sérieux. Vas-y, vas-y, moi, je te dis, y'a pas de souci. Ah, nice. Ah, ouais, y'a y a full team. Je les break. Euh... À terre, ouais, break. On a assez pour ajuster J'ai J'en ai assez. Coup, ah, bon. Hop. Ok, hey, Tenez les gars, on va chill. Très bon. Là, là. Ça. Il quelqu'un dans dessus. Il est dead, le... ah, il est passé. Il vient de passer. Il est là. Il est passé. Il oh, ta droite, droite aussi, il Les mecs passent leur vie à fuir. Ouais, c'est des petites salopes, on appelle ça. Ah, il faut, faut, faut, faut, Non, en à terre. Touché. la taille, il a taille, lui. je j'ai pas les cloches, là Il s'est auto Ouais. Il m'a mis la C'est un plaisir, franchement, la tête de ma mère. Tu l'as remis à terre, toi aussi? Non, non, j'ai pas remis à terre. En bas à droite. Ouais, sur mon côté, sur mon côté, genre. Je me paye, je peux pas prendre les deux c'est bon le car. 4, c'est régaler du coup. 2 mètres. Là, ce lui met lui par contre. Il se cumule par une fois. Là il est, lui reste pas. J'ai, j'ai déjà inculé 3. Moi j'en ai tué un donc. Oh j'ai pas ultime White. Oh il y a un gars là. Ça me tire, tap super. Il me manquait 8, 300 pour non non. Non c'est bon c'est bon tu peux. Ah tu peux ouais, tu peux donc. Encore, vas-y, je suis safe dans mon bas-dessus C'est mec c'est me Derrière moi Ah non ah, Ça I va Il était où en bas Non, il était en bas Là c'est fini là Il plaisir plaisir. Oh là là. Peut là, ouais, tu fais Je peut-être un en haut, il y a deux en Voilà. À terre. Bagnole à ma droite. Et à droite, en haut, il y a des snipers là-bas. Il y en a même un là bien, c'est qu'on peut jouer en plus de loin les scopes. Oh. Ok, j'ai touché quatre fois. Enfin, en, bas, en bas du pont en fait. de mon côté. Euh... Non, de l'autre côté. Non, non, non. Et Il y en a au fond là-bas. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Au fond. Ah merde. Ouais, j'ai vu là. Il est low. Touché deux fois, il a encore des plaques. Putain, on est face à... Là, les campeurs et les snipers. Là, là, derrière pardon. Touchez Touchez Ok Oh, il y a encore un mec à droite au sniper. C'est bien le jeu hein. mm -hmm. Mec au niveau du train un jeu à vous oh, bon, ouais. <rire> Il est même pas... Attends, il est pas avec les autres, je crois. Ouais, il est pas avec les autres. Déjà lui. non c'est oh. Allez, ça part de là. En game, bien que cette game, on sera allé la chercher avec les dents. On te fait frapper la gueule, on hein. Venez pas vers nous. Bonjour à toi. Pour jouer ton duel comme ça, on te donner. Ennemi moi. Les il y en a un en dessous. Ils sont quatre en dessous. Dans mon dos, dans mon dos. Top, là. Tomico, top tomico. Il a jump, il a jump. Ah, tiens-moi là. haut Je suis dans un coin, GG. J'ai encore envie. Oui, ah non, vous l'attendez. pas rien à droite. Ah, t as, t as ah, ok. Ah, oh, bah, C'est génial. Ouais, tout à gauche là-bas. Oh mec, t'as un monstre T'as un monstre que ça magnifique Oh tout oh, au ouais. fond tu l'as vu Bonge toi Oh, je suis mort! <rire> Mais <rire> si on win cette game, gros, pense, va, va falloir. Ça, avec ça. Hein, Ils vont entendre triple réa, ils vont pas être déçus. Ouais. Hein. ouais, ils sont tous dans la maison. Oh, vas-y, encore un. Je vais Bien sorti, je crois, sur toi. Fils de pute. Ouais. Merci. Ouais Là, là, là, là, là, okay. là là là là. Regardez j'ai ping, tout à droite. Les gars derrière nous, derrière nous, checkez s'il vous plaît. Derrière nous Ouais. Ah oui. C'est le plus important là. à jouer. Là, là. J'ai avec toi, il, il sort, il sort, il sort de la maison. Il est rentré, il est rentré. Oui que oui que. Oui, oui t'as maison, maison Tape maison aussi. Tape maison à terre. Non. Je charge. Ça me tire, ça me tire, ça me tire vers vous. vous. vous. vous. Ah, J'ai ah, C'était les plus importants, il fallait les sortir vite. Ouais, non, mais t'as raison. À droite, à droite, à droite Regardez là Tire un pigeon Break. À terre. à terre. Un autre. À terre. Encore un, plus à droite. Encore un tout à Break. droite. Là. Il est fini le mec, quoi hein euh, Ils sont plus ils, ils sont en train de fumer. Encore un à gauche. Ah il est là, ici, regarde, il la dernière. Dernière à gauche après. Ouais. Non. 4v3. Un down. Ah là, je ah là regarde. regarde le ping. Touché. De la terre. Oh, frère. Il est là là-bas. Down aussi, Il y en avait un côté gauche. Je me play je me plate. Côté gauche, touché dans le blanc. Waouh Je lui pas mal. Là. Si vous avez, s'il a réassemblé, vous pouvez. D'accord, so, position. T'aurais à on a t'as des fini 2 3v2. Ah, ouais, vous les avez vu, ils sont au son côté droite. droit. Magnifique. Et les gars. Il en reste Je vous l'ai dit qu'on allait la gagner. Je vous l'ai dit. GG, les refs. Oh là là, la une la, une la win des enfers qu'on est allé chercher. On a reçu re tout le monde et tout. D'ailleurs, oh t'as pas dû avoir de bouquet à présent, moi. Oh la oh la.